Seigneur, comme je venais de dire que Philippiens 2, 10 nous dit que tout genou fléchit devant Christ. Que ça soit l'homme fort de ta famille, que ça soit le péché qui te dérange, que ça soit les échecs multipliés, que ça soit les condamnations de la famille, que ça soit les hôtels famille, que ce soit les ordonnances, que ce soit les pactes, que ce soit les paroles, tout ce qui a été fait et dit contre ta vie. Quand Jésus se lève, toutes ces choses fuient, ça leur chez nous, ils sont obligés d'obéir à la voix de Christ et ça baissait.